Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle méditation. Je suis Priscilla, je vais vous accompagner tout au long de cette méditation. Vous vous installez calmement dans un endroit qui vous convient. Et bien sûr, vous laissez de côté tous les appareils électriques, tablettes portables. Essayez de vous retrouver dans un endroit calme. Aujourd'hui, on est assez nombreux à vouloir une vie meilleure, à rechercher le contrôle de nos émotions dans nos vies. Et moi je pense que le secret résiderait à se libérer de contrôler en créant justement de belles pensées positives pour ressentir ensuite un corps plein d'énergie, plein d'ondes positives. Aujourd'hui, il a été démontré par plusieurs études maintenant que la méditation réduit le stress elle agit aussi sur les performances cognitives, les enfants... Ayant fait de la méditation, après huit semaines, aurait des une meilleure concentration à l'école que ceux qui n'auraient pas fait de méditation. Mais beaucoup se demandent par où commencer, parce que la méditation n'est pas quelque chose de simple, on ne nous l'a pas apprise dès tout petit. Pour ceux qui ont eu la chance de l'apprendre, tant mieux. Pour d'autres, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait, dans lequel je vais essayer de vous guider aujourd'hui. Et en fait, c'est tout simplement prendre un temps pour soi, de se poser, d'écouter cette musique intérieure qu'on a tous et qui est propre à chacun, le rythme de notre cœur et les vibrations de notre corps. Et donc ça, c'est vraiment différent pour chacune des personnes. Les battements du cœur également vont être quelque chose qui vont nous guider. Et la respiration avec une inspiration et une expiration qui va nous permettre à chaque fois de nous détendre un peu plus. Bien sûr, pour tous ceux qui n'ont jamais pratiqué la méditation, vous allez avoir au départ des pensées qui vont venir et partir du moment où vous allez vous rendre compte... Que vous êtes sorti de la méditation donc en vous disant mince je suis en train de penser à plein d'autres choses ce qui est normal au début vous serez déjà revenu dans la méditation puisque s'apercevoir qu'on est parti c'est être déjà revenu dans la méditation et donc euh, votre mental va vous jouer des tours au début mais euh, avec le temps et la régularité de cette pratique euh, le cerveau va de mieux en mieux gérer, et du coup vous allez rentrer plus vite dans la détente et vous allez être beaucoup plus rapidement dans cette intensité qui est la méditation profonde et donc la prise de conscience de, de soi et de tout ce qui nous entoure, notre environnement. Et la régularité, ça a été montré car le cerveau et le corps créent une habitude après quatre semaines. et donc après 4 semaines environ de pratique, vous allez sentir tous les effets bénéfiques. Je vous en donne quelques-uns. Les effets bénéfiques de la méditation, c'est de reconnecter le cerveau sur le bien-être, le calme et la réussite, de réduire le stress, de se sentir donc zen, on améliore la concentration et on se remet à l'écoute de son corps, de ses émotions. Elle améliore aussi le contact avec les autres car elle crée plus d'empathie et de sensibilité émotionnelle. Elle améliore la mémoire, la capacité à prendre des décisions. Elle aide à surmonter les addictions pour ceux qui en ont. Elle accroît le système immunitaire et donc elle nous part contre les petits virus de l'hiver. Et elle diminue les souffrances physiques et émotionnelles mieux que la morphine d'après certaines études. Donc si après tout cela vous n'êtes pas convaincu, je ne saurais que vous dire. Donc on va commencer cette méditation en plusieurs étapes. La première étape, d'abord on va se concentrer sur notre respiration. Et pour cela je vous demande d'être dans un endroit calme et de vous sentir dans une position qui vous met à l'aise. Vous pouvez être assis. Les pieds en contact avec le sol ou assis en tailleur sur le sol, le dos assez droit. Faites attention à votre posture de départ qui va être importante pour la suite puisque on va essayer de ne pas bouger, bien sûr si vous avez envie de bouger vous pouvez, mais pour rentrer en contact avec notre corps de rester dans une position assez immobile le plus possible. Les mouvements de notre corps qui vont nous indiquer notre détente Vont se situer au niveau de notre ventre et pour cela je vais vous demander donc dans cette position qui vous est confortable, dans laquelle vous vous sentez bien, de prendre une grande inspiration et de voir que votre ventre se gonfle à l'inspiration. Inspirez et quand vous expirez votre ventre se dégonfle comme un enfant quand il dort. Inspirez. Et expirez. Vous allez ressentir tous les bienfaits de cette méditation juste par la respiration. Observez dans votre corps, tout en continuant cette inspiration et cette expiration, toutes les zones qui commencent à se détendre toutes les zones qui commencent à se détendre dans votre corps. Et vous pouvez également observer la respiration qui peut être de plus en plus ample, ou à l'inverse, de plus en plus centrée au niveau du ventre. Et continuez de inspirer et d'expirer, vous pouvez le faire par le nez ou par la bouche, comme cela vous convient, et observez aussi tous les muscles de votre visage qui commencent à se détendre et à se relâcher, vous rentrez plus en profondeur dans vos sensations, et vous relâchez, tous les muscles de votre front, continuez d'inspirer et d'expirer et voyez comme cette respiration devient de plus en plus naturelle, profonde, pendant que tout votre corps se détend, que tous vos muscles se relâchent profondément, pour entrer plus en profondeur à l'intérieur de vous. S'il y a des sons externes que vous pouvez entendre, incluez ces sons dans votre méditation afin qu'ils ne vous dérangent pas mais qu'ils soient plutôt agréables à écouter. Écoutez votre environnement, Prenez conscience de l'espace de votre corps dans la pièce où vous êtes situé, à l'endroit où vous êtes. Prenez conscience de, de votre corps qui se décontracte et se détend, toujours grâce à votre respiration. Il y a des pensées qui arrivent et qui repartent, laissez-les accepter ces pensées, laissez-les agir tranquillement, on les laisse passer, venir, sans les juger, en les observant de loin comme si on était un simple spectateur de ces pensées qui dans le fond ne nous appartiennent, peut-être même pas. Et si une pensée crée une émotion, laissez-la venir également. Laissez et acceptez les émotions qui parcourent tout votre corps. Ressentez dans votre corps où l'émotion se situe. Et continuez par l'inspiration et l'expiration. À laisser passer à se détendre sans juger en laissant aller comme un simple spectateur observez les va-et-vient de votre ventre et le rythme calme que maintenant vous pouvez entendre de votre cœur, des battements de votre cœur qui se sont faits plus doux, tandis que votre corps continue cette détente profonde et que votre corps se relâche par tous vos muscles. Vous allez passer en revue chaque partie de votre corps grâce à la respiration et tout d'abord on va commencer par les pieds. À chaque inspiration vous allez sentir votre pied droit se remplir d'énergie et à chaque expiration comme si l'énergie du pied sortait par la voûte plein terre. Vous inspirez, vous prenez toute l'énergie dans ce pied droit, et à l'expiration vous videz ce pied de l'énergie. Vous le faites, encore une fois, inspirez, le pied se remplit de toute l'énergie, ressentez cette énergie en expirant. L'énergie sort du pied, le pied s'engourdit, se décontracte, puis on en vient au pied gauche. Pareil, vous inspirez, le pied se remplit de cette énergie. Et en expirant le pied, se décontracte de cette énergie et la relâche. Inspirez, ressentez l'énergie du pied. Et expirez, videz l'énergie. Le pied commence à s'engourdir et se décontracte encore un peu plus. Une dernière fois, vous faites la même chose en inspirant. Et en expirant, laissez partir l'énergie. Par la voûte plantée, ressentez tout le pied qui se relâche et se détend, se décontracte. Ressentez maintenant vos deux chevilles par l'inspiration qui se remplissent d'énergie et par l'expiration qui se vide entièrement de leur énergie. Vos pieds continuent de se décontracter, vos chevilles également se décontractent, vos pieds se relâchent. Et vous commencez à sentir la sensation de bien-être traverser toute la jambe jusqu'au bassin. Jusqu'au bassin, tout le corps commence à se relâcher, le bas du corps commence à se détendre de plus en plus. Et vous inspirez, prenez l'énergie dans vos deux mollets, ressentez cette énergie qui monte et qui monte. Et par l'expiration vous videz vos deux mollets de l'énergie. Ressentez vos muscles se détendre et se relâcher encore une fois. Une inspiration pour prendre l'énergie dans vos mollets et par l'expiration décontractez complètement tout le muscle. Continuez ensuite dans vos genoux et dans vos cuisses jusqu'à votre bassin. Vous allez sentir que par l'inspiration vous... Une énergie monte et vous sentez l'énergie de votre corps située aux endroits que vous avez choisis. La cuisse, le genou se remplissent d'énergie. Par l'expiration, vous envoyez, vous libérez l'énergie de votre corps, complètement libéré de cette énergie pour pouvoir vous détendre vraiment, que le muscle se détende et se décontracte. Et vous en venez ensuite à votre bassin. Le bassin où les muscles fessiers se sont insérés également va vous permettre de décontracter le centre de votre corps. Et par l'inspiration vous ressentez cette énergie autour de votre bassin, vers votre pubis, votre sacrum. Sentez toute cette énergie à part l'expiration, vous décontractez et ressentez les muscles des fessiers qui se relâchent se décontracte et les jambes peuvent s'ouvrir un peu plus peut-être et les jambes se décontractent encore plus et vous ressentez toute la détente dans tout le bas de votre corps par cette inspiration et cette expiration vous videz l'énergie encore une fois vous inspirez, vous sentez l'énergie dans tout le bas du corps et d'un coup expirez, toute l'énergie s'en va et vous décontractez vous allez continuer avec vos deux bras et tout doucement en passant par les mains. D'abord les deux mains ensemble, vous inspirez, prenez l'énergie dans les mains et ressentez cette énergie qui vraiment dans chaque doigt nourrit vos mains et en expirant vous relâchez cette énergie qui ressort par la paume des mains pour relâcher complètement votre Corps, votre énergie, continue d'inspirer. Et à l'expiration, vous décontractez, vos mains deviennent lourdes, se décontractent, se détendent de plus en plus. N'essayez pas de maîtriser la détente, mais laissez-vous aller toujours par la respiration. Encore une fois, vous inspirez, et cette fois-ci c'est tout le bras. Que vous ressentez. Vous pouvez ressentir tout le bras qui se charge en énergie et à l'expiration qui se décharge et devient lourd de plus en plus lourd pour vraiment sentir cette détente. Vous passez d'un bras à l'autre et en inspirant et en expirant vous videz cette énergie afin de retrouver la détente totale du bout des doigts jusque dans l'épaule. Ressentez vos épaules qui se libèrent petit à petit avec l'expiration et qui se décontractent. Ressentez votre torse se relâcher et votre dos de plus en plus en contact avec le support où il est. Ou si vous êtes assis, les épaules de plus en plus basses et relâchées. Inspirez. Ressentez l'énergie dans tout votre buste maintenant, l'énergie au centre de votre cœur et au centre de votre corps, dans le ventre également. Et quand vous expirez, cette énergie se détend et se décontracte, vous ressentez vraiment comme un bien-être, comme une sensation de sérénité qui traverse tout votre corps. Et par l'inspiration, ressentez l'énergie qui circule. Et par l'expiration, laissez cette énergie circuler, mais dans la détente. Et sentez votre corps de plus en plus détendu. Puis maintenant, sur votre visage, vous allez ressentir ce calme s'installer. Vos paupières et vos yeux sont bien détendus et décontractés. Tout le contour de l'œil également est détendu et lisse. Vous allez ressentir votre mâchoire petit à petit se décontracter et votre bouche peut-être s'ouvrir pour ressentir la décontraction de vos cervicales et de votre mâchoire, de votre cou également. Ressentez toute cette détente de votre visage dans tout votre visage. Ressentez le crâne qui, à l'inspiration, ressent toutes les énergies circuler autour de votre tête et avec l'expiration vous allez relâcher votre crâne et ressentez tous ces petits nerfs, tous ces petits tendons tous ces petits muscles autour de vos oreilles se décontracter et le front également se relâche et la nuque est détendue vous allez inspirer et ressentir l'énergie circuler dans tout votre corps et expirez, relâchez, ressentir votre corps de plus en plus lourd sur le sol et continuer à écouter les battements de votre cœur. entendez cette musique intérieure qui est la vôtre, qui est unique voyez comme votre corps s'est étendu de plus en plus Remerciez, remerciez-vous pour vous offrir ce moment de détente et de compréhension sur ce qui anime votre corps, sur vos énergies, sur la fréquence cardiaque, sur votre musique intérieure. S'il y a des zones dans votre corps que vous sentez, qui vous dérangent, qui sont un peu plus douloureuses que d'autres, essayez de faire comme nous venons de l'apprendre, grâce à l'expiration, de vous concentrer sur cette zone, et grâce à la respiration, donc, de relâcher cette zone un peu plus. En toute conscience, vous mettez l'énergie dans cette zone par l'inspiration, et ressentez par l'expiration un apaisement de la zone. Et concentrez-vous et faites cela jusqu'à ce que cette zone puisse ressentir tous les bienfaits que vous lui envoyez, en pleine conscience de ce que vous êtes en train d'apporter à votre corps. Ce calme, ce bien-être. Ressentez comme vous êtes bien. Une plénitude s'est installée en vous. Les pensées sont parties petit à petit et votre corps est là, déposé, vous vous sentez bien et détendu. Vous êtes en train de vous apporter un moment d'amour et de bien-être à votre corps, à toutes vos cellules. Je voudrais maintenant que vous ressentiez la vibration énergétique de votre corps, l'énergie et la vibration qu'émettent chaque cellule de votre corps. Il a été prouvé que chacune de nos cellules émet une fréquence vibratoire et que par certains sons, nous pouvons guérir certaines parties de nos corps. Nous n'allons pas aujourd'hui travailler sur les sons, par contre, vous allez essayer de ressentir la fréquence vibratoire de vos cellules. Vous pouvez commencer par votre cœur, car votre cœur, grâce au battement qu'il émet, la fréquence cardiaque, va vous apporter un rythme. Et par ce rythme, vous allez pouvoir savoir comment est votre organe. Si le battement est plutôt calme et détendu, c'est que cet organe est au repos et se sent bien. D'ailleurs, quand nous dormons, la fréquence cardiaque descend vraiment. Et quand nous faisons du sport, cette fréquence cardiaque augmente beaucoup. À l'entendre, quand il est au repos, quand il est à l'effort, il vibre différemment. Et cela va pour tous vos autres organes de votre corps tous les organes de votre corps ont une fréquence et essayez de ressentir cette fréquence peut-être que vous n'allez pas y parvenir tout de suite c'est pour cela que votre cœur est un indicateur vous allez déjà pouvoir le ressentir vibrer votre cœur est aussi un apport en oxygène pour tout votre corps. Grâce à lui, votre sang circule dans tout votre corps. Ressentez votre sang qui circule. Et à chaque battement du cœur, votre cœur expulse le sang qui va traverser tout votre corps et le nourrir de l'oxygène, nourrir toutes vos cellules. Et vous pouvez sentir de plus en plus ces cellules qui se chargent en énergie, en oxygène et en lumière. Continuez de ressentir cette énergie qui traverse votre corps. Vous pouvez essayer de ressentir d'autres parties de votre corps vibrer. Essayez de ressentir énergétiquement comment vous pouvez vibrer au niveau de vos organes, peut-être des intestins, pour certains le foie. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Si vous ressentez trop d'énergie d'un côté ou de l'autre, essayez de réguler cette énergie par la respiration et d'harmoniser cette énergie grâce à cette respiration en envoyant une lumière à chaque inspiration et en essayant de détendre l'organe à l'expiration. Vous pouvez continuer Jusqu'à ce que vous ressentiez tout votre corps se charger de cette énergie d'amour que vous lui apportez en ce moment. Imaginez maintenant votre corps avec une lumière tout autour de votre corps sur votre peau, une lumière comme la lumière du soleil quand vous, vous prenez un bain de soleil si vous aimez ça, ou toute autre lumière qui vous paraît agréable. Vous pouvez prendre des lumières assez naturelles, celle de la lune par exemple également, ou celle des étoiles quand vous regardez les étoiles. Et alors que vous sentez cette lumière qui nourrit votre corps et qui entoure cette enveloppe corporelle, vous allez ressentir vos cellules se charger de cette lumière. De plus en plus étendue, vous allez voir cette lumière grandir, elle va prendre de plus en plus d'espace autour de vous et elle va inclure l'endroit où vous êtes, Cette lumière qui continue de grandir de plus en plus et devient de plus en plus belle. Vous pouvez changer et mettre autant de couleurs que vous souhaitez sur cette lumière. La couleur que vous souhaitez pour pouvoir la rendre encore plus belle. Et ce sera la couleur que vous aimez le plus, celle qui représente toute la paix, l'harmonie, la beauté et les merveilles. Sentez cette grandeur autour de vous, cette immensité de lumière qui continue à se répandre, peut-être avec tous les gens de votre foyer maintenant. Continuez de voir aussi loin que cette lumière peut se répandre, de la voir se répandre sur d'autres personnes également, des personnes que vous aimez, pensez qu'elle se répand sur beaucoup de personnes, des personnes auxquelles vous n'aurez pas pensé jusqu'à maintenant, et des personnes auxquelles vous ne voulez même pas penser, ça peut être vraiment sur d'autres maisons aux alentours, des personnes que vous ne connaissez même pas, mais à qui vous souhaitez aussi qu'ils ressentent, ce bien-être que vous êtes en train de ressentir et cette lumière ressentez et émanez cette lumière et grâce à vous vous allez emmener toutes les personnes autour de vous dans cette lumière dans cette beauté, ce bien-être je vous laisse continuer d'étendre cette lumière au plus loin possible que vous le souhaitez c'est une lumière qui apporte de la sérénité de la guérison et un bien-être certain, puisqu'elle est belle et qu'elle a nourri toutes nos cellules jusqu'à maintenant. Imaginez toute cette lumière et cette merveilleuse aura continuer à se répandre autour de vous. Voyez-la se répandre et harmoniser tout votre environnement. Maintenant, vous allez poser une main sur le cœur. Au centre, de votre poitrine, là où se trouvent toutes vos émotions et vous allez ressentir par votre paume de main une chaleur douce qui commence à se répandre dans cet organe. Ressentez cette chaleur douce qui rentre dans votre cœur, petit à petit Peut-être au début vous avez du mal à la sentir mais petit à petit elle va se répandre et peut-être même qu'elle va se répandre bien plus loin que votre cœur. Quand vous ressentez cette douce chaleur qui émane de votre main rentrée dans votre cœur et que vous ressentez cette douce vibration, vous allez amener l'autre main sur votre cœur et vous allez sentir doublement cette chaleur et doublement cette vibration va augmenter de plus en plus, vous allez augmenter cette énergie d'amour, vous allez sentir cette énergie grandir, cette énergie qui grandit dans votre cœur de plus en plus, cette chaleur qui devient de plus en plus grande. Je vais vous demander de ressentir cela et dans votre tête visualiser un mot qui va correspondre au bien-être que vous êtes en train de ressentir maintenant. Ressentez ce bien-être et visualisez cette parole, ce mot qui peut être bonheur, joie, merveille. Ressentez tout ce, ce bonheur qui vibre de plus en plus, cette vibration qui grandit en vous, de plus en plus cette vibration qui prend beaucoup d'ampleur dans tout votre corps et dans tout votre cœur, qui grandit cette énergie d'amour, avec ces mots que vous avez choisis, qui grandit aussi, qui devient de plus en plus grand. Vous associez le mot à cette sensation de bien-être. Et peut-être même qu'à chaque fois que vous allez voir ce mot, vous allez ressentir encore une fois cette énergie de bien-être. Et peut-être qu'à chaque fois que vous allez ressentir cette énergie de bien-être, vous allez voir ce mot apparaître. Et cela va être un cercle vertueux pour continuer à vous sentir dans cet état de bien-être et de béatitude. première partie de la méditation est terminée, si vous souhaitez continuer, restez avec moi, sinon revenez tout doucement à vous. La prochaine va concerner la visualisation. La visualisation va vous permettre d'aller dans un univers bien au-delà de votre corps c'est-à-dire créer un moment de bien-être que vous avez envie de vivre dans votre vie, mais le créer de façon à vous apporter toute la même énergie, toutes les mêmes sensations, les mêmes émotions. Puisque votre imagination ne possède pas de barrière, elle est illimitée et par le fait que votre imagination soit illimitée, vous allez pouvoir créer, structurer votre mental afin d'aller chercher cette émotion, cette énergie. Quand vous ressentez quelque chose, votre corps va produire des hormones. Si en l'occurrence vous vous nourrissez de choses péjoratives, de moments négatifs, si vous entretenez votre mental sur vos peurs et sur des choses que vous écouter en boucle ou même des films qui ont pu vous choquer, vous allez entretenir les mauvaises hormones dans votre corps et cela va entraîner peut-être des problèmes avec des maladies alors que si vous entretenez votre corps de façon positive avec des belles énergies et des belles pensées saines, des pensées belles eh bien votre corps va Fonctionner différemment et va vous envoyer beaucoup de belles énergies mais pour cela il faut entraîner ce corps et ce mental à bien penser pour que notre corps ressente le bienfait notamment de l'endorphine qui est l'hormone du plaisir et du bien-être pour continuer à ce que votre corps vous le demande si votre corps est habitué à cette hormone elle va souvent vous le réclamer. Donc créez des cercles vertueux pour que votre corps vous demande toujours une belle hormone et en continuant à créer cette belle hormone dans votre corps, votre mental lui-même va créer de belles pensées et de plus en plus de belles pensées vont vous apporter un bien-être physique. Cela est prouvé que physiologiquement dans notre corps, quand nous avons de belles pensées saines, quand nous sommes empathiques, que nous aidons une autre personne à concrétiser, à réaliser quelque chose, nous nous apportons du bien-être à nous-mêmes. Et c'est pour cela que je suis très heureuse de vous offrir aujourd'hui un temps de méditation et de calme pour pouvoir vous recentrer. Puisque moi aussi, de vous apporter du bien-être, ça me rend heureuse. Donc on est toujours dans cette position, on va commencer cette méditation maintenant de visualisation créatrice. Pour cela vous avez toujours besoin d'être au calme et maintenant que votre corps s'est bien détendu et que vous êtes dans la position confortable que vous avez choisi, que vous avez compris le sens de votre respiration et de votre bien-être, que vos pensées sont focalisées, je vais vous demander de choisir un domaine dans lequel vous avez envie de créer cette visualisation cela peut être le domaine professionnel cela peut être le domaine personnel amoureux la santé en tout cas sachez que vous pouvez refaire cette méditation visualisation créatrice n'importe quand quand vous le souhaitez et donc aujourd'hui vous pouvez très bien prendre un domaine et demain un autre domaine. C'est pour cela que soyez tranquille, choisissez le domaine qui vous tient le plus à cœur et celui qui vous vient le plus facilement. Vous allez vous recentrer tout de suite sur cette respiration que nous avons travaillée juste avant. Ressentez toujours cette inspiration et cette expiration. Par l'expiration, vous ressentez toujours ce corps qui se décontracte. Vous visualisez votre corps, l'espace qu'il est en train de prendre dans la pièce. Petit à petit, grâce à cette respiration, vous allez ressentir comme si votre corps devenait de plus en plus lourd et décontracté. Comme si votre corps se relâchait petit à petit. Par la respiration et votre écoute intérieure de votre cœur. Ressentez les pulsations de votre cœur qui vous aide à vous détendre. Vous allez rentrer dans cette méditation en relâchant votre corps comme si ce corps était là, cette enveloppe corporelle qui entoure. Qui vous êtes réellement se relâchait comme si vous aviez envie de la déposer là ici et maintenant tranquillement comme un vêtement qu'on quitterait avant d'aller se coucher le soir relâchez tout votre corps et rentrez plus profondément en vous en vous dans votre énergie, dans vos sensations internes. Et je ne parle plus des sensations du corps, mais des sensations plus subtiles, des sensations émotionnelles, énergétiques. rentrant dans cette sensation plus profonde que votre simple corps, vous allez rentrer en connexion avec qui vous êtes vraiment. Et donc, par cette connexion, vous allez pouvoir faire une visualisation créatrice du futur, des futurs moments que vous aimeriez passer. Tout d'abord, pour faire ce voyage vers le futur, vous avez besoin tout simplement de relâcher ce présent. C'est pour cela que je vous demande de laisser ce corps comme un vêtement qu'on quitterait le soir, pour ensuite libérer cet esprit, laisser libre votre imagination. cette respiration et pour créer ce nouveau voyage vers le futur, vous allez imaginer que vous allez prendre un train, voyez-le arriver ce train, vous voyez ce train arriver sur le quai et vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, vous pouvez être seul dans le train, vous pouvez être avec d'autres gens, vous pouvez être avec votre famille, avec votre bien-aimé, vous emmenez qui vous voulez, vous faites ce que vous souhaitez. peut être à mille étages, il peut être souterrain, il peut être volant, il peut être. ça peut être un dragon ce train. En tout cas, c'est un moyen de transport qui va vous permettre d'aller dans cette visualisation créatrice qui est vers le futur. Et vous voilà parti. Parti tout doucement, vous pouvez voir autour de vous, vous observer cet instant qui est en train de s'éloigner petit à petit, comme si on regardait à travers une fenêtre et qu'on voyait le paysage s'éloigner. Voilà, c'est ce moment présent qui s'éloigne de plus en plus pour aller vers ce moment que nous allons créer, que vous allez créer autour des sens que vous aimez, autour d'un futur que vous souhaitez. Voyez que le train va s'arrêter, vous arrivez à l'endroit où vous avez envie d'être. Imaginez cet endroit aussi beau que vous le souhaitez. Cela peut être une maison, cela peut être un jardin, cela peut être tout ce que vous souhaitez. C'est vous qui décidez comment créer, qu'est-ce que vous avez envie de créer. Et à cette arrivée, cet endroit, vous l'observez, observez chaque couleur, visualisez les couleurs, comment sont-elles de ressentir comment vous vous vous percevez dans cet endroit. Inspirez et expirez. Vous avez peut-être senti un parfum dans l'air. Vous avez peut-être senti une odeur de fleurs. L'odeur des pins, des arbres. Inspirez une seconde fois. Expirez par la bouche. Ressentez tous les bienfaits d'être à cet endroit, de vous sentir bien. Peut-être y a-t-il une musique, un fond sonore. Peut-être que quelqu'un est à vos côtés et vous parle. Peut-être que vous entendez le chant des oiseaux. Une rivière. Le vent dans le bruissement des feuilles. Sentez, voyez les couleurs. Voyez aussi les personnes qui vous entourent, qui sont-elles Comment s'adresse-t-elle à vous et comment vous vous sentez par rapport à elle, quelle énergie vous ressentez dans votre corps dans ce moment, dans ce moment avec cette personne, avec ses sons, ses parfums, ses odeurs. Peut-être même avec ses goûts. Peut-être que vous êtes en train de goûter quelque chose également, un fruit, un légume. Peut-être que vous goûtez à une autre saveur. Et alors que tous vos sens sont remplis de joie, Ressentez cette énergie qui parcourt votre corps. Tout votre corps est parcouru d'une énergie. Visualisez ce que vous désirez vraiment, c'est là, devant vous, vous êtes en train de le vivre. Je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, vous êtes à l'endroit que vous avez choisi, que vous avez créé, et pour vous, c'est l'endroit le plus merveilleux du monde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Peut-être que vous êtes juste en train d'observer et de savourer ce moment de bonheur intense et de plaisir, peut-être que vous pouvez faire autre chose qui vous satisfait, qui vous rend heureux. Peut-être êtes-vous avec des personnes qui font quelque chose pour vous. Continuez de visualiser tout ce que vous souhaitez et allez chercher les détails petit à petit, aller chercher des tout petits détails et des détails qui vous rendent heureux, qui vous apportent du bonheur encore plus et qui vous permettent de vous retrouver dans un état de béatitude, de plénitude, de joie. Quelque chose n'est pas exactement comme vous le souhaitez, vous avez la possibilité en un claquement de doigts de le changer. Tout peut se créer. Tout peut se changer. C'est à vous de choisir, vous êtes votre créateur, vous êtes le créateur de votre univers. Et toujours en gardant cet esprit et, et cet univers dans lequel vous vous sentez bien, celui que vous avez créé avec tout votre cœur et toutes les sensations et les émotions que vous avez pu ressentir dans cette création, vous allez prendre de la hauteur et vous éloigner comme si maintenant vous allez devenir spectateur de la scène. Vous allez être comme une, une autre personne visualisant ce que vous avez créé. Comme un enfant qui regarde le dessin qu'il vient de, de faire. Et alors que vous vous éloignez de plus en plus de cette scène que vous avez créée, vous continuez à ressentir ce lien avec la scène ce lien que vous avez créé. Vous voyez cette personne qui est vous avoir tous les bénéfices de cette scène que vous avez créée. Seulement vous êtes spectateur comme si vous regardiez un film et quel film, le meilleur des films que vous avez créé, le vôtre. Et tout en prenant de la hauteur et en vous éloignant de ce beau film que vous avez créé, vous allez ressentir du bonheur pour votre création. Et plus vous prenez de la hauteur et plus ce bonheur grandit, vous le multipliez par deux. Ce bonheur est multiplié par deux, vous ressentez toute la joie votre toutes les énergies dans votre corps qui traversent toutes vos cellules, toutes vos cellules se remplissent de, ce, de cette joie, de ce bien-être, de ce que vous ressentez au fond de vous, de tout ce que vous avez créé. Et encore une fois, vous laissez de la hauteur avec cette visualisation et vous démultipliez encore plus ce que vous ressentez. Démultipliez encore et encore et ressentez cela, se démultipliez encore dans votre corps et encore plus, de plus en plus. Et quand vous arrivez dans cet état où vous êtes dans une parfaite harmonie de ce que vous avez créé, de ce que vous voyez de l'extérieur, Vous allez revenir tout doucement à maintenant, tout en maintenant cette énergie dans votre corps, vous revenez à cet instant présent et vous pouvez ressentir encore toutes ces belles énergies, parcourir toutes vos cellules et sentir le bienfait, le bien-être que cela a apporté à vos cellules même que vous avez un sourire sur votre visage ou peut-être que votre sourire est seulement intérieur mais que vous le ressentez dans toutes vos cellules maintenant vous allez doucement revenir à cette respiration qui est la vôtre cette respiration profonde et vous allez maintenir cette haute énergie, cette haute fréquence de bien-être, d'une énergie positive et d'onde positive. Vous allez la garder tout en vous. Gardez cette sensation en tête et tout dans tout votre corps. Et cette visualisation, vous l'offrez à l'univers, laissez-la partir tout en gardant cette sensation de bien-être, vous la laissez partir et vous savez que cette visualisation que vous laissez aller est créée et qu'elle va se matérialiser à un moment donné dans votre vie. que vous l'avez créé, vous l'avez ressenti à l'intérieur de vous, vous l'avez désiré. elle va pouvoir maintenant faire son chemin toute seule. Elle va peut-être se matérialiser sous une forme que vous n'espérez même pas et peut-être qu'elle est déjà matérialisée dans vos cellules, peut-être que dans votre corps vous sentez déjà une transformation en vous. revenant à vous-même et à votre sensation de votre corps, vous allez pouvoir vous mouvoir. Vous pouvez garder encore les yeux fermés ou bien les ouvrir, rester encore un instant dans cette sensation délicieuse et revenir à vous petit à petit quand vous le souhaitez. Moi-même, je vais laisser encore quelques minutes de musique afin que vous puissiez ressentir tous les bienfaits de cette méditation. Je vous invite à revenir doucement dans votre corps, reprendre conscience de votre respiration et de vous remercier pour ce que vous avez apporté à votre corps aujourd'hui.